Je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours demain Prends ta vie à chacun Pour le cœur, Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque coule comme un torrent. Les psaumes au chapitre 10 et 3, psaume chapitre cent et 3, Nous lisant la parole du Seigneur.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 toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination mon âme bénit l'éternel Amen Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Oh oui merci Mon Jésus Oh, Seigneur, merci, merci Pour mon pasteur Et pour mes frères Oh, Jésus, merci, merci, merci, merci Pour ta présence Pour ta parole Oh, que nous te disons merci, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, notre rédempteur, notre souverain bien. Merci, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, ce que tu es en train de pouvoir faire. Nous nous réjouissons vraiment de ce privilège que nous avons encore ce matin d'être encore en ces lieux. Combien nous avons été bénis, Père, au travers des chants et des cantiques, par ta présence divine en commun de nous, bien Père, saint Dieu, nous conduisant Et Seigneur, merci, Père, bénis notre précieux frère que tu as utilisé encore. Ce matin que tu as ouin, Père Dieu Pour que nous puissions dans l'allégresse Et pouvoir te chanter, Père, ben, béni Sois-tu encore pour chaque frère et, et chaque sœur Qui ce matin aussi a, a chanté aussi pour ta gloire Merci aussi pour la paix dans notre cœur Et aussi la patience dans notre âme, Seigneur Voir également aussi t'exalter Parce que notre désir Voir aussi te chanter, te louer T'exalter parce que tu le mérites, Père Merci encore pour tout ce que tu fais, mon bénéme et Père Saint-Dieu Nous pensons à tous nos frères et soeurs Aujourd'hui encore partout où ils sont Seigneur, tu connais le moment difficile par lequel il passe aussi, mon béni, mon Père. Oh Dieu, nous te remercions pour ce que tu as approuvé aussi, pour que nous puissions aussi avoir la communion les uns avec les autres, mon bénémoine Père, oh Dieu, qu'ils soit aussi bénis là où ils sont, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous implorons ta grâce et demandons parce que tu puisses encore être avec nous, Père Tibissant, nous conduisons au travers de ta parole et, et venant parmi nous comme tu l'as fait encore, Père Tibissant, Dieu, pardonnant nos péchés et nos manquements, Seigneur. Nous restaurons encore davantage, mon sauveur. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour à notre endroit. Merci pour chaque frère, pour chaque soeur. Père Saint, bénis soit ton Saint-Nom, car nos cœurs sont touchés de voir nos frères de loin comme de près. Père Saint-Dieu, oh qui c'est donné encore davantage pour être dans ta maison, à toi, pour te louer, Père. C'est vraiment une grâce, mon roi. Bénis ce peuple qui est à toi, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ. De Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié encore aujourd'hui, et qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec un cœur rempli de reconnaissance à notre Dieu que nous venons dans sa maison pour que nous puissions avoir la communion avec notre Seigneur et aussi avec cela que notre Dieu nous a donné. Nous chantons les chants des Sion avec beaucoup d'allégresse parce que nous savons ce que le Seigneur est pour nous et ce qu'il a fait aussi pour nous et ce qu'il continue aussi à faire pour nous. C'est vrai, c'est un jour de joie aussi pour nous de pouvoir savoir que notre Dieu, il a dit que voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité et qu'il vit et que puisqu'il vit, nous, nous vivons également aussi. Et nous le remercions vraiment pour ce qu'il a eu à pouvoir démontrer et accomplir pour témoigner qu'effectivement, qu il est vraiment le Dieu tout-puissant. Et il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Et il a aussi confirmé qu'effectivement, que lorsqu'il dit une chose, c'est sûr et certain que peu importe même les circonstances, mais ce qu'il déclare doit absolument arriver. Qu'il soit béni aussi pour la grâce qu'il nous a accordé, de pouvoir avoir la foi qui est un don, qui nous donne, pour que nous puissions croire effectivement aussi à sa parole. C'est cette foi-là qui fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, comme l'Écriture l'est dit si clairement aussi, car il est réellement impossible que l'on puisse être agréable à Dieu sans la foi. C'est cela sur la base que nous devons réellement aussi réaliser que si aujourd'hui nous pouvons arriver à être ce que nous sommes, c'est parce que quelque part il y a eu donc la foi. L'Écriture nous dit que nous sommes sauvés par grâce, mais il y a aussi le moyen de la foi, afin que nous puissions réellement croire ce que notre Dieu a eu à pouvoir réellement aussi accomplir. Et il a dit aussi que le juste, lui, il vivra par la foi. Tout cela pour que nous comprenions l'importance de la foi aussi pour un croyant, effectivement. Et c'est cela qui fait de toi et de moi aussi un croyant pour que nous puissions croire que euh, les cieux que nous voyons, les choses que nous pouvons voir n'ont pas été faites à partir de choses visibles, mais seulement à partir de choses invisibles, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous accorde cette, cette joie et ces moments bénis de pouvoir avoir la foi pour croire ce que la pensée humaine ne peut même pas arriver à pouvoir penser. Parce que il a dit, vos pensées sont et mes pensées sont au-dessus de vos pensées et vos voix aussi en dessous de mes voix, parce que mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment particulier et vraiment exceptionnel dans sa façon de pouvoir agir. Alors, c'est là que nous comprenons aussi que pour que nous puissions vraiment marcher avec lui, il faut que davantage de notre diminution et que lui puisse davantage augmenter et que nous puissions lui faire vraiment confiance. Et il y a toujours une chose que j'ai toujours eu à pouvoir dire et répéter, et c'est ce que le monde peut-être va nous prendre pour des fous, mais on nous dit toujours de pouvoir avoir une confiance en soi, et surtout de croire en soi. Mais quand moi je me regarde, effectivement, j'aurai confiance en moi d'en croire par exemple. Je ne sais pas, et, et, et je croirai en moi, donc quoi, par exemple Et quelles sont les capacités que moi j'ai, effectivement, que je peux arriver à pouvoir croire en moi Mais j'ai besoin de croire à celui qui est au-dessus, et qui a la puissance de pouvoir même me transformer. Moi-même, je ne peux rien changer à ma propre vie. Malgré les efforts que je peux arriver à pouvoir faire, ma nature à moi, elle est collée tellement à moi, que je ne peux pas la changer. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand que moi qui peut vraiment m'aider à pouvoir changer cette nature, effectivement, afin que je puisse adopter quelque chose d'autre de nouveau. Aussi longtemps que j'ai ma nature à moi, il n'y a rien de bon qui pourra se faire. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans l'ancienne Alliance, effectivement, il était parlé, effectivement, de... Des sacrifices qu'on devait offrir, effectivement, du sang qui devait être donc versé quand l'homme avait eu à pouvoir manquer, effectivement, à la parole de Dieu, qu'il a eu à pouvoir pécher. Il fallait qu'il amène donc un, un sacrifice, c'est-à-dire que quelque chose qu'on devait donc sacrifier parce que... L'homme qui avait péché, c'est celui donc qui devait mourir, en fait. Mais Dieu avait donné donc un substitut, comme vous le savez, et ce substitut devait quand même mourir à la place de l'homme. Et nous constatons, que nous remarquons que malgré qu'on pouvait faire des sacrifices, même si cet homme avait fait des sacrifices des milliers, des taureaux, des boucs, effectivement, et des, des agneaux et tout ça, effectivement, la nature de cette personne ne pouvait pas changer. Il était toujours homme animal avec cette façon d'être, effectivement, aussi. Et c'est pour ça que la Bible ne fait pas qu'effectivement que, quand il venait avec cet agneau, effectivement, qu'on coupait la tête, effectivement, évidemment, hein, les péchés de l'homme étaient donc couverts. Parce que l'animal n'était pas plus grand que l'homme, parce que pour changer la nature de quelqu'un, il faut prendre la nature de quelqu'un d'autre. Alors, il pouvait pas passer de la nature de l'être humain à la nature d'un animal. Donc, il fallait qu'effectivement, qu'il y ait quelque chose qui ferait que de l'homme qu'il était, s'il faut le changer, il faut qu'il devienne quelqu'un d'autre. Ah ben bah oui, c'est qu'il ne reste pas toujours euh, la personne, puisque s'il reste toujours l'homme dans sa nature de l'homme, il n'y aura pas de changement. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Là, nous entrons dans une nouvelle naissance. Ce n'est plus l'homme, mais maintenant c'est Dieu. Alors nous avons maintenant, non pas la nature de l'homme, mais nous avons maintenant revêtu maintenant Christ. Nous avons maintenant une nature tout à fait spirituelle. Et vous savez, c'est ce que l'Écriture nous dit, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc nous comprenons qu'effectivement, qu il y a donc un changement qui fait que, à ce moment-là aussi, même le caractère, même la façon de pouvoir penser, tout ce qui est dans l'homme naturel, effectivement... L'homme a changé, c'est pour ça que il fallait que ce soit le sang qui pouvait arriver à pouvoir donner à l'homme de pouvoir sortir de sa nature charnelle, effectivement, pour rentrer dans la nature spirituelle, parce que la vie est dans le sang et comme le sang a été donc versé et nous avons accepté ce sang, donc euh, ce qui était dans le sang, vous vous souvenez que nous en avons parlé ici si vous avez prêté attention ce que quand le Seigneur disait dans Jean chapitre 6 en disant que celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang n'a pas la vie et a dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, puisque nous avons donc Et quand il disait cela, effectivement, il disait 100% la vérité. Parce que si vous ne mangez, si mangez ma chaîne, buvez mon sang, effectivement, vous n'avez pas la vie en vous. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous suivez. Ça a été scandaleux pour beaucoup, mais c'est parce qu'ils l'ont pris d'une manière assez charnelle. Et il était certain que quand il disait, il savait ce qu'il disait, il n'a rien dit quelque chose de qui était contraire, il a dit la chose qui était vraiment vraie. Il a bien dit que ma chair est une nourriture. Nous n'avons pas entendu qu'effectivement, que l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture. Or, nous avons dit qu'au commencement était, la parole était avec Dieu, et puis la parole a été faite. Ah, Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours vrai. Quand il dit quelque chose, il dit la vérité, mon frère. Seule la vérité sort de sa bouche. Et quand il dit, même si on n'a pas bien compris, croyons simplement parce que Dieu ne peut jamais te dire quelque chose qui soit indestructible faut toi-même. Mais ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Et puis il a dit, il faut que nous puissions boire le sang. Et nous savons qu'effectivement que la vie est dans le sang. Et alors, c'est comme, comme ça que l'Écriture nous faisait savoir qu'effectivement que dans la parole de Dieu se trouvait donc la vie. En elle était donc la vie. Et nous comprenons comme l'apôtre Paul pouvait dire que la lettre est eue, mais c'est l'Esprit qui donc, nous voyons que l'esprit, donc, quand il dit de pouvoir boire son sang, effectivement, eh ben, c'est parce que là, il y a donc la vie. C'est donc le Saint-Esprit qui vient donc, effectivement, s'y donner, donc, la vie. Donc, nous comprenons qu effectivement que l'homme qui est né de nouveau, comme dans Ézéchiel chapitre 36, le Seigneur nous l'a fait bien comprendre, effectivement, et dit, et je, je, je vous retirerai d'entre les nations. D'abord, Sortez du biais des séparations totale effectivement, d'avec le monde. En réalité, aussi, la façon dont le monde est et le rythme. Nous sommes tellement habitués dans ce monde dans lequel nous sommes. Et tous les paramètres du monde sont à nous. Et nous sommes en connexion toujours avec les mondes. Mais aussi longtemps que nous sommes toujours dans ces liens avec le monde, nous pourrons aller nulle part. Parce que le monde nous attire et nous devons marcher avec le monde. Et là où le monde partira, c'est là où nous irons. Parce que ce que le monde nous demande, c'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes en communion avec le monde. Voilà pourquoi Dieu veut toujours, en fait, nous faire sortir, en fait, de tous ces liens en criant davantage dans 2 Corinthiens, chapitre, il dit, mais deux Corinthiens, chapitre, chapitre, il si, il dit, il dit, c est, c est, il dit, mais, quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? entre Christ et Bélial, ainsi de suite, pour que nous comprenions qu'effectivement qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Et plus loin, plus bas, plus bas, il dit aussi, effectivement, il dit, sortez du BD, séparez-vous, séparez-vous. Donc il faut se, se séparer, effectivement, une séparation totale avec le monde. Si nous sommes totalement séparés avec le monde, c'est que nous sommes totalement séparés avec l'incrédulité, parce que c'est le monde qui nous rend incrédule. Parce que mais vous ne pouvez pas, parce que vous voyez, faut, parce que ceci, si, si, ça ne peut pas se faire parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais la foi ne dit pas comme ça. La foi n'a pas besoin de pouvoir voir. On dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi, pour être un fils de Dieu, tu veux être fort dans la foi. Amen. Et jamais dans la chair. C'est pour ça que Dieu veut toujours nous détacher de ces choses, effectivement. Et c'est cela le combat, en fait, parce que la chair s'accroche à nous. Ah oui, et pour s'en débarrasser, il faut une puissance de Dieu. Hein c'est pour ça que nous avons besoin de quelque chose qui a la puissance de pouvoir, vous savez, arracher complètement, chaque fois, effectivement. C'est pour ça que nous demandons la grâce du Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions réellement aussi recevoir. Parce que la Bible dit, vous savez, parce que vous vous dites, mais comment vous dites, mais la Bible dit que Dieu fait toutes choses par son esprit, par sa parole. Amen. Eh oui, n'oubliez jamais cela. Vous vous souvenez, dans les scènes écritures, s'il vous plaît, toujours votre attention pour l'amour de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 1, on nous dit qu'effectivement, que <rire> les ténèbres couvraient la surface de la terre, et tout était en tout bruit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien qu'il était là, hein, il y avait toujours du désordre. Le chaos était là. N'oubliez jamais. C'est seulement quand Dieu a Parler. Il a dit que la lumière soit, l'esprit suit la parole et la lumière fut. Alors l'ordre rentra, il dit qu'il sépara donc la lumière d'avec donc les ténèbres. Nous devons connaître la façon dont Dieu fait les choses. pour que Parce que nous sommes appelés à être des dieux. Bien sûr, mon frère et ma sœur, être de Dieu aussi, ce que nous, nous sommes en communion avec lui. Et ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Oui, c'est ce qui est écrit. Donc, effectivement, que ce qu'il fait, c'est ce que nous sommes censés pouvoir faire. Comment est-ce que le monde pourra voir Dieu Parce qu'il ne peut pas voir Dieu, le monde. Il ne voit Dieu qu'au travers de toi. C'est comme ça que Christ, notre Seigneur, veut. C'est pour ça qu'il parle, effectivement, qu'il nous montre qu'effectivement, que nous devons sortir de ce monde. Parce que ce monde n'est pas notre monde. Ce n'est pas le lieu que notre Seigneur veut que nous puissions arriver à pouvoir réellement être. C'est pour ça que, comme nous l'avons dit, effectivement, en le citant dans 2 Corinthiens, chapitre 6, effectivement, il dit que, et il dit, séparez-vous, il dit et, et, et je serai votre Dieu, hein. je serai votre Dieu, et... et, et. « Ceci, vous serez pour moi des fils et des filles aussi. » Donc, effectivement, c'est ça qu'on appelle l'adoption. C'est-à-dire que <rire> il a fait de nous euh, des fils et des filles. Ce qui veut dire que, quand Dieu parle de nous en tant que fils et filles, cela veut dire qu'il nous a aussi engendrés. Est-ce que vous suivez Comme il a parlé, effectivement, en rapport avec le Seigneur, il dit « Mais... « Quelle gens Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» Vous comprenez cela Et alors nous aussi, comme on nous fait savoir dans les Saints Écritures, que Dieu nous a engendrés aussi par sa parole, c'est-à-dire par le même moyen que notre Maître est venu, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier né de toute la création, en fait, par rapport avec... Cette naissance, effectivement, cette manière de pouvoir agir parce que lui, la parole avait parlé de lui et Marie a cru donc la parole et, et Marie est devenue donc enceinte. Et c'est comme ça que le, le fils est, est sorti. Comme il était écrit dans les Écritures, voici la Vierge concevra et elle enfantera donc un fils, évidemment qu'on l'appellera Emmanuel qui veut dire donc « Dieu avec nous ». Donc l'Écriture avait bien spécifié les choses, effectivement. Quel serait donc l'enfant qui devait naître, effectivement un enfant nous a donné un fils, nous a été donc donné. C'est cela, non oui. Donc, il était bien critique, précis, effectivement, qu'il s'agissait bien donc d'un fils, effectivement. Donc, nous voyons que la sémence, ayant donc été reçue par par Marie, elle a donc donné, donc, celui-là, c'est pour ça que euh, le Saint-Esprit du Seigneur te couvrira, c'est pour ça que les saint enfants sera donc appelé Fils du Dieu Très-Haut. Donc, parce qu'il est très, effectivement, des... La parole de Dieu, de la sémence divine de Dieu, effectivement. Et nous aussi, nous aussi, nous remercions notre Dieu de ce que, comme il a dit, que la parole de Dieu est une sémence. Vous connaissez cela, non Dans Luc. Et cette sémence est venue, cette parole est venue, c'est pour ça qu'on nous dit que elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, C'est pour ça, nous prions, frères et sœurs, que vous puissiez être certains, parce qu il s'agit d'une relation entre vous et Dieu, être certains de ces Jésus que vous avez reçus, lequel vous avez réellement reçu. Parce que aujourd'hui il y a plusieurs Jésus. Parce que chaque religion, comme nous l'avons eu à pouvoir, et c'est 100% vrai, a son propre Jésus à lui. Et c'est Jésus à lui, là, il est taillé selon leur doctrine, selon leur... Oui, c'est cela, effectivement. Et quand vous recevez effectivement les Jésus de Pentecôtiste, là-bas, ou de Baptiste, effectivement, ben, vous devenez toujours un Baptiste. Vous réfléchirez comme un Baptiste. C'est la vérité, frères et sœurs. 100% c'est vrai. Donc, il faut voir ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu déterminera aussi votre marche. Si c'est un Jésus dénominationnel, vous serez toujours un Mais si vous avez reçu les Jésus de la Bible, vous devenez un Fils de Dieu. Alors à ce moment-là, vous avez reçu la sémence véritable, effectivement, pour que vous puissiez arriver à pouvoir être comme Dieu, en fait. C'est cela que nous sommes appelés à pouvoir être si. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir chercher, effectivement, d'avoir des fils. Et des filles, effectivement. Au travers de qui, effectivement, il peut arriver à pouvoir aussi se faire. Parce qu'il a dit que vous, vous me verrez, mais le monde ne me verra plus. C'est sûr et certain. Nous, nous le verrons. Mais si nous le voyons, effectivement, ce que Christ a nous, quand nous sortons, effectivement, on doit quand même voir que ce peuple, il est différent. C'est cela, en fait. L'évangile n'est pas quelque chose d'ennuyant, en fait. Non, c'est que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous, nous aide davantage à ce que nous puissions nous rapprocher de plus en plus à ce qu'il a déjà eu à pouvoir réellement aussi mettre en place pour que nous puissions arriver à pouvoir être comme lui. Il a voulu que nous soyons. Dans les scènes d'écriture, nous voulons lire dans les livres de titre, je pense que c'est cela. Et pendant que nous sommes debout, alors que nous allons lire l'écriture. Je voudrais que nous prions pour notre sœur Mouna. Et j'ai eu à pouvoir recevoir un message de sa part. Notre sœur Mouna a perdu son père. Que le Seigneur, notre Dieu, la console. Elle traverse déjà des moments très difficiles. Ce n'est pas facile. Vous savez, ce n'est pas facile pour notre sœur. Les combats pour ses enfants, pour elle-même aussi. Mais malgré les difficultés, elle s'accroche et vous savez, ça touche le cœur, je pense que l'autre fois, elle était venue, je pense, c'était dimanche, je pense, elle est venue. Et alors elle est restée parce qu'il devait me voir et pour prier pour elle aussi. Je l'ai vu, on a parlé un peu ensemble, et puis après. Et il me fait part d'une chose que je n'avais pas fait attention. Il me dit, mais euh, j'ai appelé le taxi qui devait me amené ici, qui devait me raccompagner. Et le taxi, il m'a dit qu'il était parti pour voir faire une, une course quelque part, effectivement. Alors, euh, il me dit, mais je sais pas comment je vais faire maintenant. J'ai dit, il ne viendra pas ce taxi-même. Il dit, non, il dit qu'il est parti quelque part parce que, bon, quelqu'un l'a appelé. Et, alors, euh, j'ai dit, bon, va t'asseoir là-bas, je vais essayer de pouvoir voir. Il était allé s'asseoir attendant. Et alors j'ai dit, vous savez, c'est pas facile, mais j'ai dit à mon frère, j'ai appelé mon frère, euh, mon frère euh, Jonas, j'ai dit, mon béni, mais frère, j'ai un petit souci. Alors je lui parle, j'ai dit, mais c'est notre soeur Mouna qui est venue ce matin et elle ne sait pas rentrer. Alors euh, frère Jonas s'est dit, bon, il taxi là, j'ai dit, non, il dit, bon, moi un peu, j'ai dit, écoute, va un peu poser la question. Et ça qui m'a touché, ma soeur, mon frère, pose un peu la question à ma soeur Mouna, combien elle paye, parce qu'elle est déjà venue, elle paye, elle paye aller et retour chez elle. et va demander, mon frère Jonas vient me dire, mais en fait, la sœur, elle paye presque 100 euros. J'ai dit, pardon, j'ai dit, sœur Mona, paye presque 100 euros aller et retour, juste pour écouter la parole. Ah, que les seigneurs le Seigneur la bénisse. Il y en a de ceux qui font vraiment des sacrifices. Oui, frère et sœur, hein, que Dieu bénisse notre sœur qui la console, qui bénisse aussi notre frère Guélor, parce que c'est à lui que j'avais demandé pour aller la, la prendre là, pour l'amener effectivement au lieu de l'enterrement, qui devait dire pardon, au son père, et il n'a pas hésité, il a accepté que le Seigneur bénisse notre frère Gellor. Qu'il console notre sœur Mouna, qui vous aime beaucoup aussi. Hein. C'est son assemblée et nous allons prier. Tendre Père, et précieux Soba, nous nous tenons devant ton trône de grâce et miséricorde. Oh Dieu, pour t'implorer grâce miséricorde aussi pour notre sœur Mouna, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui passe un moment tellement difficile, sa famille abandonné, ses enfants, son mari aussi, mon bien-aimé Père Vincent, et... Enak et n'a que toi aujourd'hui, mon béni, pas vers qui il s'accroche malgré les difficultés, malgré les combats, malgré le rejet par les uns comme par les autres, mon roi. Enak et n'a que toi, et n'a que ses frères et sœurs. Oh Dieu du ciel, aussi donne aussi la joie à ton peuple de pouvoir aussi l'aimer, Seigneur, de pouvoir aussi penser aussi à elle, béni, parce qu'elle est seule. Nous prions pour que tu puisses la consoler. Il a perdu son père, mon béni, pas du Saint. Que tu puisses vraiment la consoler, mon roi, l'aider aussi dans les démarches pour ses enfants. Tu vois, c'est une femme, mon bénémoine Père à laquelle tu as donné aussi la maternité. Ne pas avoir ses enfants, ce n'est pas une chose facile, mon béni, Père Nous t'implorons la grâce de pouvoir lui accorder aussi cette joie, mon bénémoine Père Dieu. fait, fait je sente aussi être aimé aussi par ses enfants qu'il a pu mettre au monde, mon béni, Père Ce n'est pas facile pour une femme, mon bénémoine Père Dieu. Oh Dieu du ciel, tu te souviens, tu sais toi-même comment elle a pleuré en mettant ses enfants au monde, mon bénémoine console-la. Oh Dieu, console-la Merci, Père Dieu, parce que son papa est parti aujourd'hui, Père il est mort. Nous te aussi la grâce pour elle, mon béni Père Tibisson. Ce n'est pas facile aussi pour le reste de sa famille, puissant encore mettre l'unité en dans leur cœur. Nous te demandons cette grâce, mon Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans Titre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Là, nous lisons verset 1 qui dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon donc la piété lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui n'est point C'est la même chose, non Chez vous Non alors, voilà, je vais prendre euh, les vôtres aussi, ici. Ah ben, voyez-vous, c'est version, hein. Alors, je vais donc lire ça ici. Alors, titre, chapitre 1, c'est nous y sommes. Voilà. Pardon, oui. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est ça, non et puis, le verset suivant, il dit « Qui selon la vérité, qui est qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Amen. » Tendre Père et Précieux Sova, nous venons de lire ta parole et nous t'en sommes vraiment aussi reconnaissants. Reconnaissants parce que réellement tu as permis qu'elle soit mise par écrit, mon Père pour que nous de cette génération, nous puissions aussi avoir la grâce de pouvoir la voir, pour pouvoir la lire. Oh Dieu, ce que tu as vraiment marqué dessus, bébé de ceux, mon bénémoine, Père Tibissant. Merci vraiment d'avoir pensé aussi à nous, Père Gloire à toi pour ton amour et ta bonté, pour ta, ta miséricorde à l'endroit de ton peuple, mon bénémoine, Père Saint. Puis-tu nous parler encore ce matin, béné-mais Père, puissions encore nous révéler encore ta parole, mon béni mon Père Dieu, déposons encore nos âmes, encore pour pour, pour pour pas entendre encore davantage ta parole à toi, Père. Bénis ton peuple, pardonne-moi aussi, mon de mais Père Dieu, accorde-moi la grâce, Nous avons tous besoin de toi, tous besoin de toi, Père Saint-Dieu, pour attendre ce que tu as pour nous dire encore ce matin. Aide-nous, car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous comprenons, réalisons que et la façon dont cet homme de Dieu se présente ainsi, c'est toujours quand même particulier. Mais c'est quand même le Saint-Esprit, lui, qui conduit et qui inspire effectivement et qui pousse hein, et ses serviteurs à, à pouvoir parler, comme l'apôtre Pierre lui-même nous a fait part de cela dans les Saintes Écritures, je crois que dans... C'est dans deux pierres où il, il pouvait effectivement exprimer cela d'une manière aussi claire. Nous pouvons peut-être le, les lire ensemble. Dans, dans deux pierres, je pense, au, au chapitre. Oui, oui, je pense bien. Euh, deux pierres au chapitre 1. Et c'est cela euh, euh, au, au verset, euh, au verset, euh, verset 20 il dit. Donc, euh, je crois que c'est la même chose que chez vous, parce que bon, c'est vrai que quand je lis ici. Je vais revenir là pour voir si Dieu-Pierre, chapitre... Oh, oh, ça, oui. le verset Je pense que c'est le, vers, le verset euh, 20. Le verset 20, il dit ici... Oui, c'est vrai, ce pas tout à fait la même chose. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,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 la personne a eu ce désir de pouvoir réellement exprimer la chose d'une certaine manière ou d'une autre, mais comme ils étaient effectivement sous l'onction dans la conduite effectivement de l'Esprit du Seigneur, c'était donc le Seigneur lui qui parlait au travers de ces hommes, effectivement, comme nous l'avons entendu effectivement que des hommes saints ont parlé donc de la part de Dieu. Et si cela donc mis par écrit comme nous l'avons, et ça c'est c'était donc, et c'est la volonté du Seigneur, et le Seigneur l'a exprimé, effectivement, au travers de cet homme, effectivement, pour que nous puissions réellement aussi recevoir la pensée exacte du Seigneur par sa façon de pouvoir faire les choses. Même quand nous pouvons voir, effectivement, dans le livre de Galates lorsque il, il, il exprimait, effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir lui donner, à pouvoir exprimer, il était toujours sous cette conduite de l'esprit, effectivement, et et sous cette inspiration du Seigneur, quand quand voulait effectivement, il dit, mais dit, quand bien même un ange descendrait du ciel, annonçait un autre évangile que nous avons prêché, effectivement, que cet ange donc soit maudit. Donc c'est c'était Dieu, effectivement, qui qui parlait, effectivement, par la bouche de, de cet homme-là, pour montrer effectivement que l'autorité, la, la détermination aussi ferme de la parole, effectivement, que c'était donc Dieu lui-même qui disait effectivement que ce qui en était donc rapporté effectivement ça ça peut pas être changé peu importe effectivement qui peut monter qui peut descendre effectivement pour proclamer autre chose qui ce qui a été donc euh, a annoncé cela est, est très très important pour le peuple de Dieu et surtout avoir l'assurance effectivement de la manière dont Dieu Dieu a eu à pouvoir également aussi veiller sur euh, sa propre parole qu'elle soit donc transmise effectivement d'une manière aussi hein, hein, fidèle vous vous souvenez de ce que nous parlions nous souvent, quand il a prié pour, pour eux, effectivement, en disant et en ayant ajouté, effectivement, dit non, non, non seulement pour eux, mais pour ceux-là qui croiraient en moi par leur parole. C'est-à-dire que ça doit être la même parole qui, qui partait du maître, effectivement, et aussi transitant par la bouche de ceux-là, effectivement, que les mêmes son soit entendus pour qu'ils aient effectivement aussi la, la même foi. Donc, il veillait effectivement sur eux, il veillait effectivement aussi sur ce que qu'ils devaient arriver à pouvoir déclarer. Et c'était le Seigneur qui voulait que l'apôtre Paul, effectivement, puisse arriver à pouvoir se présenter de cette manière-là, pour que la, la foi de l'apôtre, effectivement, que la foi du croyant, effectivement, qu'il puisse comprendre qu'effectivement, que le Seigneur, lui, il est en train de pouvoir agir. C'est pour ça que nous lisons dans les livres de Tite, effectivement, il exprime quelque chose d'assez euh, important ici dans sa façon de pouvoir exprimer euh, euh, cela en disant que Paul serviteur de Dieu. Et, et, et là, nous comprenons aussi que quand il dit cela, qu'il est serviteur de Dieu, ce n'est pas qu'il s'est fait serviteur de Dieu. Ce que c'est Dieu qui a démontré d'une manière aussi claire que c'était donc sa volonté parfaite que cet homme qui était en fait persécuteur de l'église effectivement, qui n'avait rien à voir avec les choses de Dieu, puisse devenir en fait serviteur qui sert maintenant Dieu. Et ça, c'était donc la volonté. Je pense que dans les autres épîtres, effectivement, il, il mentionne, effectivement, en, avec une grande... Je pense là, il dit mais il parle aussi vite, il dit, mais c'est par la volonté du Seigneur, je pense qu'il doit y en avoir... Oui, je pense que dans, dans certains écrits, effectivement, il il se réfère à cela, montrant, effectivement, que ce n'était pas... Lui, effectivement, il dit ici, hein, euh, il dit ici, euh, euh, un chapitre 1 hein, des Galates, il dit, ben, Paul, apôtre, non de la part des hommes, « Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort, ainsi de suite. » Et encore quelque part, je pense aussi dans les, dans les Colossiens où, ainsi de suite, effectivement, il parle, effectivement, montrant, par exemple, à Ephésiens chapitre 1, verset 1, il dit, je de vous connaissez cela, « Paul apporte Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » par la volonté de Dieu. Donc, effectivement, c'est à cela que c'est Dieu qui voulait que cet homme, Paul, effectivement, devienne effectivement son instrument, puisque vous vous souvenez, il en a parlé à Ananias, effectivement, donc lorsque euh, cet homme allait effectivement vers euh, poursuivre effectivement les, les disciples, quand il était arrivé donc à Damas, je pense que c'est cela, et, et vous connaissez comment cela s'est passé sur ce chemin-là, et puis la Lumière le frappa, ainsi de suite, effectivement. Et là, le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi parler à Ananias, effectivement. Je pense que ici, euh, dans Actes chapitre 9, et, euh, le verset, euh, euh, je pense que c'est là, oui. Le euh, verset. Le verset.. Euh, je peux en dire verset 5, il dit. Euh, euh, comme il était en chemin et qu'il approchait des Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, euh, pourquoi me persécutes-tu Il répondit, qui es-tu Seigneur Il répondit, le Seigneur Jésus dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera juif, on de contre les aiguillons, tremblant saisi saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu donc que je fasse Et le Seigneur lui dit, lève-toi. « Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient donc stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc Saul s'éleva des terres, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.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 que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les filles d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement, que le Seigneur en a pris effectivement comme étant son instrument entre ses mains, effectivement. Donc lorsqu'il dit effectivement que Paul, serviteur de Dieu, il a un témoignage derrière lui. Il a des expériences, effectivement, qu'il a passé avec le Seigneur, effectivement, et qui démontre qu'en réalité que cet homme n'était pas fait, mais Dieu l'a fait. Donc si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu l'a fait ainsi. Nous retournons donc au chapitre 1, donc des titres, effectivement, il dit donc Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon donc la piété. Donc, il nous fait pas, effectivement, que c'est Dieu, il sert Dieu, effectivement, et Dieu l'a choisi, et maintenant, il a été choisi par le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, et qu'il l'a envoyé, comme il a envoyé aussi ceux qu'il avait choisis lui-même, parce que c'était donc aussi le choix du Seigneur, en réalité aussi, quelle perfection, et là, comme les apôtres ont été envoyés, parce qu'apôtre veut dire un envoyé, donc lui aussi, il a été envoyé par le même Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé Pierre, qui a envoyé Jacques, qui a envoyé ceux-là, effectivement, qu'il qu qu avait lui-même choisi Appelé, choisi, effectivement et il envoie. Et c'est comme cela qu'effectivement que pour que nous puissions réellement aussi avoir cette assurance, Dieu a toujours voulu rendre témoignage parce que en Dieu il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'incertitude. C'est toujours des choses assez claires. Alors quand c'est Dieu qui a choisi, qui a envoyé et que Dieu t'a choisi, t'a envoyé, alors il n'y a pas de court-circuit. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Et c'est comme ça qu'on voit effectivement comment ce sont passés, ce que Pierre et Jean, effectivement, étaient envoyés par le Seigneur. Dieu. Ils ont marché avec lui. Et il les a envoyés, ils les ont envoyés. Envoyé. On a vu comment ils ont marché, effectivement, comment ils ont prêché. Paul aussi, de son côté aussi, le Seigneur l'a choisi, il l'a aussi envoyé, alors qu'il n'était pas avec les apôtres. Mais de son côté, effectivement, d'avoir vu comment Dieu l'a choisi sur le chemin d'Amas. Mais regardez que Dieu veut que nous puissions avoir les témoignages que s'il a fait quelque chose avec l'un et qu'il faut aussi avec l'autre, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que le même esprit. Pas de confusion, hein. C'est pour ça que 14 ans plus tard, il dit, il, Paul a dit par la révélation. Donc, je crois que c'est dans Galate, effectivement, où il nous parle de la manière dont le Seigneur l'a conduit, pas que On doit aller faire une, une, une communion avec la... Enfin, on forçait quelque chose, non. Par la révélation ici, donc Galate au chapitre 3, euh, euh, je pense que Galate au chapitre 2, pardon. Est-ce que vous suivez Galate chapitre 2, verset 1, il dit 14 ans. Après, c'est pas que <rire> aujourd'hui ou demain, après Après avoir été appelé par les seigneurs, il a dit, je n'ai consulté ni la chair ni les sangs. Jésus est parti en, en, dans, dans, dans, dans le désert, effectivement. Il a commencé à pouvoir prier. Et puis Dieu l'a envoyé, il a commencé à pouvoir prêcher l'évangile à différents endroits. C'est seulement 14 ans après. 14 ans que ici il dit, je montais donc de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, dont nous venons de lire effectivement l'Épithécie, Tite avec moi, et ce fut, parce que je voulais, mais d'après une révélation. Que j'y monte. Voyez toujours comment Dieu conduit les choses, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que euh, nous ne sommes plus des, des, des, des hommes euh, comme dans, dans, dans les églises, dans les systèmes dans lesquels nous étions, où nous, nous sommes, nous voulons faire comme ceci, pour pouvoir faire comme cela, effectivement. Non, il faut que nous comprenions qu'au stade où nous sommes, nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous conduit à pouvoir faire. Ce que Dieu nous révèle, effectivement. On ne peut pas suivre les mouvements des uns comme des autres. Ce n'est pas ce que que Dieu attend de nous. C'est pas ça en fait. La Bible parle toujours de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc sont donc fils de Dieu. Donc nous devons faire les choses selon la conduite du Seigneur. Et ça, c'est absolument important, parce que suivre les mouvements des hommes, alors nous allons nous retrouver, en fait, devant un mur, parce que Dieu ne pourra, parce que l'homme, vous savez, c'est comme un aveugle, un aveugle. Il ne voit pas, effectivement, très bien. Mais quand c'est Dieu qui nous conduit par la révélation, eh bien, nous marchons, effectivement, sans crainte. Et nous savons que la marche, nous continuerons toujours la marche, puisque Jérémie conduisait, effectivement, son peuple, effectivement. Alors, ici, on nous dit qu'il 14 ans, donc, il dit, maintenant, il dit, il s'est fui par la révélation, que j'y montais, il dit, « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru donc en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient donc secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier, notre, pour épier en fait la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes, c'est comme ça chez vous aussi? Et nous résistâmes effectivement à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. ne fait pas l'exception des personnes. Il dit, ceux qui sont le plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à pierre pour les circoncis, car celui qui a fait des pierres la pote de, des circoncis a aussi fait de moi la pote de païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, faces et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent donc à moi et à Barabbas la main d'association, en fait que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis, ainsi de suite. Donc! Le même évangile que Paul prêchait, effectivement, de son côté où il était, était exactement le même évangile que Pierre prêchait, puisque c'est lui qui a été le maître de Pierre, a été aussi le maître, effectivement, aussi de, de Paul. Bien qu'ils étaient dans les colomètres, dans les distances éloignées, mais ils avaient été toujours enseignés par le même. Donc, vous savez, euh, Pierre et les autres étaient dans le physique où le Seigneur leur parlait, effectivement, ils étaient sur la terre. Mais Paul n'était pas là. Mais après sa résurrection, il a continué à pouvoir aussi prêcher la parole. C'est comme ça qu'il a prêché effectivement aussi. Oui, à, à, à, à Paul aussi. C'est pour ça que Paul nous dit que j'ai reçu du Seigneur, pas de Pierre, pas des gens, non. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur dans la nuit, il était avec le Seigneur. Parce que là, à ce moment-là, c'était Pierre, je me dis, mais, mais c'est le Seigneur dans la... Non, le Seigneur l'a enseigné, lui a montré, effectivement, lui a fait C'est important pour que nous comprenons, qu effectivement, que nous avons besoin de ce que, souvent, nous entendons la Sainte-Écriture, la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela pour que vous compreniez cela. Regardez Jean chapitre 6, que nous faisons juste, juste rapidement lire, effectivement, pour que vous puissiez comprendre cela. Jean chapitre 6... Et voilà, je pense que c'est cela, oui, Non, non, parce que je crois que je, je, je, je, je, je, oui, je pense que c'est cela, oui. Mais si. Voilà. Jean chapitre 6, il dit ici, si, <coughs> verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Il est écrit dans le prophète. Ils seront tous enseignés de Dieu. Vous comprenez cela Maintenant, regardez ce qui est particulier, c'est cela qui est merveilleux. Il dit, « Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » C'est important que nous comprenions cela, mon frère et ma soeur, de la même manière aussi que le Seigneur a eu à pouvoir aussi instruire tous ceux qu'il a eu à pouvoir appeler, et il a fait aussi avec, aussi avec Paul aussi, le Seigneur va le faire et est censé pouvoir le faire avec chacun de ses élus. Donc toi mon frère et toi ma soeur, c'est cela que vous devez bien prêter attention à cela. Vous ne pouvez pas croire cet évangile que nous prêchons par le Saint-Esprit, par l'appel que Dieu nous a donné et rester accroché si vous n'avez pas eu d'abord été enseigné par Dieu lui-même. Ah oui, mon frère, oui ma soeur. C'est là que la chose qui, qui crée parfois ce qu'on appelle un coup sur couille entre les hommes, ils, ils entendent, ils, ils sont parfois offusqués, effectivement, regardez bien, regardez bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, dans Jean chapitre il a dit, celui qui ne mange ma le bon bon sang n'aura point la vie. Mais en fait, les autres sont scandalisés. Ils étaient partis. Mais pourquoi les autres sont restés il a même posé la question, mais pourquoi vous ne, c'est pas parce que, c'est pas qu'on répète cela pour pouvoir vous faire plaisir d'eau, c'est pour que vous compreniez que ce sont des choses qui sont réelles. Et qu'il y a une différence, effectivement, dans ce que Dieu est en train de voir opérer actuellement. Ce sont des choses qui sont réelles. Il dit, mais pourquoi vous, vous ne partez pas? Si vous remarquez très bien, c'est un grand nombre qui est parti. Et combien sont-ils restés? Très peu. C'est-à-dire qu'on on doit comprendre que ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le nom qui intéresse Dieu. Non. C'est l'âme, la qualité. D'ailleurs, nous entendons souvent, là où il y a deux ou trois, ou trois, pas là où il y en a 20 000 ou 30 000, là où il y a deux ou trois qui sont rassemblés en mon nom, d'abord il faut d'abord connaître son nom et l'importance de son nom, parce que tout le monde dit nous rassemblons Jésus-Christ. Non, c'est pas ça qu'il réclame, il faut d'abord connaître qui est-il. Quelle est l'importance qu de ces noms-là pourquoi je le prends dans les eaux du baptême C'est pour ça que vous entendez qu'il a dit Mais tous ceux qui m'écrivent, qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur, pourtant ils appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des dieux. Donc chacun de nous doit être conscient et sérieux qu'effectivement, que, non, ce n'est pas que tu viens comme ça, tu dis Alléluia, Jésus-Christ, mon Seigneur, je te crois, ben la prof, tu vas au ciel. Non Non Il a dit lui-même, il a dit lui-même. Ils il me diront ils diront, N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom Est-ce que vous réfléchissez Non N'avons-nous pas prophétisé par ton nom donc, il, il, il, il, il parlait du nom de Jésus. Mais, mais de quel Jésus C'est ça, le problème que nous devons comprendre, effectivement, et saisir, en réalité, effectivement, ce que Dieu veut, effectivement. Et donc, et donc, il dit donc, il très bien. Alors, il dit, nous retournons sur le verset 6, verset 6 6, 6, 6. Il était qui dans les prophètes Ils seront tous enseignants des dieux. C'est pour ça que, le Seigneur, notre Dieu, nous ramène toujours à, à cette chose qui est très importante, comme nous l'avons entendu la fois passée. L'attention que nous devons avoir, effectivement, en rapport avec la parole de Dieu. Il n'est pas normal que lorsque nous entrons dans la prédication de la parole, on soit distrait. Je vous ai toujours dit, effectivement, frères et sœurs, dimanche est un jour où vous venez. Mais vous savez que nous avons beaucoup de jours dans la semaine. Nous avons aussi 24 heures dans une journée. Pour Dieu, combien d'heures on lui donne un dimanche, on commence peut-être par 10h, 10, h puis on arrive même de 13h, 14h, très peu de temps quand même. Parce qu'il est restant des heures là, on pouvait faire autre chose. Vous comprenez Mais quand même pour Dieu, donnez-lui quand même du temps. On aurait pu donner, on aurait pu en fait faire l'échange. Donner 3 heures au monde et puis les 21h à Dieu. Je n'ai pas entendu Alléluia. Non, non, non, non, non, non, ne dites pas. Je disais que c'est spontané. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais donner 21 heures à Dieu et puis trois heures au monde. Extraordinaire. Est-ce que vous comprenez Donc c'est beau que nous comprenons qu'effectivement, que vous ne vous sentez pas nuisé, mais on a que très peu de temps qu'on donne à Dieu. Oh, ces très peu de temps-là, le peu de temps que vous sont tellement importants pour votre âme. Ça détermine votre destination. Frères et sœurs, j'ai dit, je ne sais pas avec qui je parlais, frère, l'or et l'argent, c'est quoi Dieu peut vous donner des millions, mais c'est vrai, frère. Dieu peut vous donner des maisons. Ne vous tracassez pas pour les problèmes. Amen. Non, il va pouvoir dans tous les domaines de votre vie. C'est dont vous devez vous tracasser, c'est de votre âme. Amen. Amen. Pas pour le bien du monde aussi. Parce que les biens vous pouvez les avoir. On peut faire les affaires, on peut faire ceci. Des... On aura toujours l'argent viendra toujours. Vous trouverez. Mais comment tu vas faire pour ton âme Maison, je peux toujours, on peut négocier, on peut toujours trouver. Voiture, on peut acheter, on peut toujours faire. Mais l'âme, le salut de ton âme, tu vas l'acheter comment Qu'est-ce il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Toutes choses, tu peux les avoir, mais si ton âme est perdue, tu va le faire. c'est pour ça que c'est pour notre âme que nous travaillons. Cette âme ici, il faut que... Moi, je ne veux, veux pas passer dans, dans le feu. Non, pas du tout. Je, je, je veux voir ce Dieu. Et la grâce qui m'a accordé, c'est que si je l'ai, lui, le vrai, dans ma vie, dans ce monde où nous sommes ici, je ne manquerai de rien. Amen. D'abord, je serai heureux sur la terre, dans les épreuves. Et puis, en plus, quel bonheur, je vivrai éternellement avec lui. Donc, tu comprends, effectivement, combien c'est un bien fondé de pouvoir l'avoir sur la terre, ici, déjà. Parce que, sur la terre d'ici, il a dit, tu ne manqueras de rien. Il dit, que je prendrai soin de toi. Il dit, comme l'avons entendu, effectivement, il avait dit non. Cherchez d'abord, premièrement le royaume et sa justice. Hein. Et ces choses-là, vous seront données. Dieu n'a jamais menti. Non vous allez l'expérimenter, mon frère et ma soeur. Amen. Oui, c'est 100% vrai. Amen. Le problème qui vous tracasse, la solution, il l'a déjà. Amen. Vous ne le voyez pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais après demain, vous le verrez. Souvenez-vous quand même, on va revenir rapidement, souvenez-vous quand même, depuis le temps que vous êtes accrochés à Dieu. Vous n'avez pas eu des épreuves si, Tellement dit, mais comment je vais m'en sortir Mais vous êtes toujours en sortir. Jusqu'aujourd'hui. Hein? Je crois qu'il a chanté tantôt. Jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a toujours pourvu, frère. Les épreuves, on en a eu comme ça. Et on a toujours sorti. Même si on ajoute encore comme ça, on sortira. Et, et souvenez-vous toujours ces cantiques que j'aime beaucoup aussi. Qui dit toujours, même quand tu pleures, même quand tu dis comment je vais m'en sortir, dis-toi bien, l'épreuve aura son terme. Il va pas rester toute la vie que Non, cette épreuve-ci, il aura son terme. Et ça, sois en sûr et certain, tu passeras au travers. Amen, amen. Vous vous souvenez, je reviens dans l'écriture aussi, nous avons c'est important. Vous vous souvenez quand même, c'est pour que votre foi soit vraiment fondée dans la parole de Dieu et que vous donniez du temps à Dieu. Souvenez-vous quand ils sont sortis effectivement de l'Égypte. Et ça, ça a toujours été un moment très particulier. La mer rouge. La mer rouge. Si, il y avait pas, même s'il y avait des pirogues, comment ils allaient arriver, frère, au nombre qu'ils étaient, effectivement Bon, la mer rouge était là. Derrière, c'était Pharaon. Ah, tous les démons se sont réveillés. Pas d'émotion, on laisse partir ici, Dieu va te glorifier, il faut qu'on tue tout. C'est comme cela que Pharaon s'est levé. Il est venu, alors, il regarde derrière pour fouiller derrière. Non, c'était l'armée de Pharaon qui venait. Devant, Fermé parce que là, c'était la mer. Alors, comment, même, même, même si tu sais nager Hein, la distance d'ici jusqu'à là-bas, Pharaon serait déjà arrivé parce que là. Mais Dieu a montré quelque chose de particulier que le peuple passait même pas. Donc, pendant que Pharaon vient avec ses chevaux et partaient à pied, Dieu fait descendre son feu. Il a mis une distance, nous. Pharaon ne peut même pas traverser. On voyait bien que Dieu protège son peuple. Et, et le peuple disait mais nous on va mourir ici effectivement, mais Dieu le regardait et dit mais gens de peu de foi. Je vous montre d'abord ça. Vous ne me voyez même pas bien. Que c'est moi qui vous protège. Amen. Et c'est comme ça qu'il a dit à oh, mais Moïse, mais Moïse, pourquoi tout s'écrit Parle simplement. Amen. Chose impossible, et c'était impossible, Dieu l'a rendu possible. Amen. La mer qui se redresse comme une muraille. Donc, dès leurs yeux, il dit, mais c'est Dieu, il est un extraordinaire. Amen. Le Dieu d'Abraham, il n'a pas changé. Amen. Même pour ta maladie à toi, mon frère. Même quand on prend le il n'a pas changé. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu mort, mon frère. Nous prions un Dieu vrai qui a démontré qu'il était le tout-puissant. Depuis la Genèse, au travers des il a montré qu'il n'a pas changé, frère. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Si tous ceux-là l'ont reçu par la foi, qui ont vu sa présence par la foi, alors toi, saisis le par la foi. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais changé et continue toujours à pouvoir agir. Et tout ce qui s'est passé aussi, c'est pour nous, votre instruction aussi. fait enfin, pourquoi t'endurcir tout le temps Depuis que tu t'endurcis, tu as toujours vu que ça ne change pas. Dis-toi bien sûr, je me suis endurci, j'ai vu que ça ne change pas. C'est encore pire. Maintenant, je vais faire l'essai, je vais aller dans la foi. Vous verrez la différence entre l'endurcissement et l'obéissance et la foi. Ah bien c'est pour ça que vous venez ici pour un témoignage. Alléluia, alléluia, que Dieu le bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a fait, Dieu a fait. Vous savez, il continue à pouvoir faire pendant que vous vous ne voyez pas, mais il continue à pouvoir faire. Et on dit, ah mais on, on, on, on, on prie pour les malades, ils sont guéris. Amen. <rire> vrai, vrai. Mais oui mais vous ne l'entendez pas peut-être bien même si bon Mais c'est vrai frères et sœurs. Quand nous prions Dieu entend prier. Nous savons que nous nous tenons <rire> debout avec l'autorité de la parole de Dieu. Et combien de temps ça prend, ça peut prendre le même jour ou même deux. Moi, mon problème n'est pas là. On a prié. Je suis simplement tranquille. Pourquoi Parce que je fais ce qu'il a demandé de pouvoir faire. Les restants, c'est lui qui s'en occupe. Et toi, la même chose. On a prié pour moi, c'est terminé. Maintenant, les restants, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais il faut maintenant que ta foi continue toujours. Vous vous souvenez des, c'est lui qui avait l'aveugle nom pour lequel il priait, qui ne voyait pas, et qui criait toujours, édition spéciale, qu'est-ce qui se passe? Je vois. Mais il ne voyait pas. ils vendent les journaux, édition spéciale, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit rien. Mais c'est ça le problème. Mais il avait le courage. Mais est-ce que toi, tu as le courage? Parce que quand on prie pour toi, tu sors là, tu dis, ah, j'ai ça encore, ah, c'est perdu la guérison. Mais non! Quand tu te doutes, les démons reviennent. Lisez bien les scènes écritures. Le Seigneur dit très bien que... Vous savez, c'est comme ça. Comme ça hein? Il dit, mais quand on chasse les démons dans la maison, effectivement, la maison elle avait, effectivement, il s'en va dehors. Mais comme il était habitué de manger toujours la même chose dans cette maison-là, mais il sait plus très bien où aller dormir, mais il va chercher les autres démons plus forts pour venir entrer. Mais s'il si trouve cette maison vide... Ben, il va bien il va revenir. Mais s'il trouve quelqu'un dans cette maison-là, c'est écrit, hein? mais il ne va pas rentrer. La personne, c'est qui Mais c'est votre foi. Dans la personne qui a fait pour vous ce qui. Vous êtes bien sûr. Mais Le doute qu'on vous prie pour vous, vous sentez bien. Quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez mal parce que vous avez douté. <cười> aussi bien que la foi a chassé, c'est vrai que les, démo, les doutes aussi fait revenir. Bien sûr, messieurs. Parce que vous n'avez jamais fait attention dans les saintes écritures. Nous revenons ici dans, je pense, le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Vous vous n'avez jamais bien lu les écritures Regardez bien. Éphésiens au chapitre 6. Regardez très bien comment il, il nous montre des choses pour que vous sachiez comment il faut-il. Regardez bien. Il dit ici, Éphésiens 6, verset 10. Alors il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous entendez cela Marquetez bien. Continuez de dire. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre, euh, contre les esprits méchants, n'est-ce pas Les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez... Toutes les armes de Dieu, vous suivez Amen. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Maintenant, écoutez très bien. Et tenir ferme. Après quoi Voilà Voilà Il faut tenir ferme. Ah oui Donc, ces armes-là, vous devez toujours les garder. Ah pas dire ah ça s'est bien passé alléluia je me suis senti très bien maintenant je reviens quand je prends le crânes je dépose là dessus ah je me relaxe un peu à la plage pour pouvoir un peu tout petit peu ah, ah bien sûr ah oui oui ah, vous savez, frère, j'étais malade, je donne un exemple, hein, faut pas me dire, oh frère, non, non, j'étais malade, ah, je suis resté, ah, Dieu soit béni, je suis guéri, je ne veux même pas aller à la plage, ah, yeah, yeah, yeah. comme Dieu m'a guéri comme ça, alléluia, demain, je vais à la plage pour pouvoir Voilà, hmm, ah, le soleil, là, je m'expose un tout petit peu, sur les... je ne sais pas comment on appelle les choses, là, là. Ah parce que Dieu m'a guéri, gloire à Dieu. Maintenant, je peux marcher, je peux... Je ne sais pas dire que c'est... Mais est-ce que vous comprenez Dans quel sens Donc, toi, la guérison que tu as reçue, c'est vite pour aller à la plage. Ah oui <rire> Parce que tu dis, je suis, j'étais resté trop enfermé dans la maison, je n'ai pas vu l'extérieur. Nous, quand je reçois la guérison, je dis, Seigneur, gloire à toi, tu m'as relevé, laisse-moi aller dans ta maison, pour davantage maintenant que j'écoute la parole, que tu agisses maintenant. Alors si à un certain moment, je dois aller quand même, peut-être, je n'ai pas dit qu'il n'y en pas, que n pas quelque part pour marcher. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, marcher n'est pas la première chose. Marcher devient la seconde. Donc, je peux aller, à la, je, je peux aller à la plage, pas à la plage pour m'exposer, à la plage pour dire, « Seigneur, combien tu es bon. Je peux maintenant marcher, sentir l'odeur de l'eau et voir même l'eau que je ne veux même pas voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez des objectifs qui ont changé. Et alors vous? Parce que les diables, vous êtes vous guette, hein il vais à la plage maintenant, carton de des glaces comme ça, avec tout le monde. Je enfin, n'ai pas dit qu'il ne va pas manger la glace, comprenez moi quand même. C'est un exemple, parce que vous s'est dit, oh frère, maintenant on ne va plus manger la glace. manger la glace. Ce n'est pas interdit, c'est un exemple. Hein? Parce que, comme hein, là, j'ai dit, bon exemple, la, la glace, oh, je verse un tout petit peu. Sinon on comprendra mal. Non, en fait, vous pouvez aller, et puis surtout quand il fait chaud, mais... Sachez aller où il faut aller. Parce que tu dis, oh, j'étais seulement à la place de mettre les yeux qui regardent quelque part. Oh, oh mais non, frère. Est-ce que vous me comprenez Je n'ai pas fait de dessin. Oh, j'étais seulement à la place pour prendre l'air. Mais tu sais pourquoi tu es parti toi-même. Enfin, bon. Donc nous comprenons cela, effectivement. Donc nous, nous réalisons que les seigneurs, et, et c'est ce qu'il nous est dit effectivement aussi, nous retournons ici en Jean chapitre 6, effectivement, il dit, mais nous revenons vers 44, il dit, mais, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc euh, il y a cette attraction, et je le ressusciterai au dernier jour. Et, et, et ça, ça, vous comprenez effectivement qu'il a dit cette parole, et, et, et, et, et, et, il l'a dit, je le réciterai au dernier jour. En enfin, fait, c'est là qu'il fait, c'est la femme dit mais, tout ce que le Père m'a donné viendront donc à moi. Est-ce que vous comprenez Je ne sais pas si vous saisissez. Il Tout ce que le Père m'a donné, ils viendront donc à moi. Bien sûr, et puis. Quand il a prié dans Jean chapitre 17, je pense, il a dit, ils étaient à toi et toi tu me les as. Oui. Voilà. Est-ce que vous saisissez C'est pour ça que nous les disons si souvent, pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur ne prendra jamais la brebis de quelqu'un d'autre. Il a bien dit, je suis venu chercher les brebis perdues. Quand on cherche une brebis perdue, ce que c'était votre possession, vous la possédiez, elle était à vous et vous en preniez soin effectivement. Et à un certain moment, elle s'est perdue et vous êtes. C'est pour ça que Satan ne peut rien vous faire. Parce que depuis toujours, vous ne l'avez jamais appartenu. Non. C'est pour ça que même quand elle a mis la prison, Job l'avait dit. J'essaye une chose qui m'aurait d'un vivant. Même si ma chair était détruite. Amen. Satan regardait, effectivement. Il dit, même si, moi, je lui mes yeux ici Amen. les verront. Bien Amen. sûr. Il dit, je n'appartiens pas à la mort, tu n'appartiens pas à toi. Amen. Même si je descends là-dedans. Oui. Mes yeux le verront. Et nous, ceux de notre séjour-là. Vous vous souvenez Son rédempteur. Il ne pouvait pas oublier quelqu'un comme celui-là. Qui a parlé avec foi. C'est ce que Dieu attend de toi, ça mon frère à moi, ça dit que, avoir cette détermination, même si la situation est tellement compliquée, dit simplement, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a fait sortir de tout cela. C'est pas aujourd'hui qu'il va m'abandonner. Non, frère, il faut que Satan, voyez, comprenne qu'effectivement que j'ai affaire à des gens qui savent qui ils sont. C'est pour ça que est dit résister à Satan. D'une fois ferme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas partir, mais il va fuir. Parce qu'il va voir, non, cette femme, cet homme ici, ah, j'ai essayé par tous les moyens. J'ai bougé à gauche et à droite. Ce n'est pas possible. Le Seigneur veut avoir des hommes et des femmes comme ça, au caractère. Qui savent effectivement qui ils sont. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils savent qui ils sont. C'est nécessaire, frère personne, nul, ne peut aller vers lui. Frère, tu peux pas aimer ces Jésus de Nazareth, les Jésus de la Bible, mon frère et ma soeur, si cela ne t'a pas été donné par Dieu. Tout le monde parle de Jésus, mais tout le monde n'aime pas Jésus. Bien sûr que vous pouvez les voir, parce qu'ils bon, bon, hein, qu vont simplement se Jésus est bon ». Mais en fait, ces Jésus-là, les idées de la Bible ne les intéressent pas, en fait. Ils ont leur Jésus, ils ont leurs hommes, effectivement, qui placent sur le, le, la plateforme. Effectivement, de, il n'y a que frère, c'est ça le problème, c'est ça la en fait. On a remplacé l'adoration de, de notre Seigneur par, par l'adoration des hommes. Par ceci, ce, ce, ce, et ces hommes aiment bien ça, évidemment. Évidemment, c'est ce qu'on appelle des antichristes. Hein. Parce que quand vous voulez prendre la place de Christ, si vous voulez qu'effectivement... Ben, Qu'est-ce que vous voulez effectivement faire Alors, quand Dieu travaille dans quelqu'un montrant qu'il est là, vivant, on dit, ah, il est comme... C est, c est, c est, les problèmes, c'est que nous n'avons pas, pas appris les choses de la bonne manière. L'apôtre Paul dit, mais si Dieu est pour nous... C'est ça que tu dois comprendre. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous je ne sais pas si vous comprenez bien cette parole, il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Parce qu'on sait que les diables toujours nous attaques, non Alors on pose la question, qui sera contre nous Parce que quelle puissance a le diable pour te mettre par terre si Dieu est avec toi Est-ce que vous comprenez la scène Il dit qu'effectivement que... J'ai toujours aimé cela, frères et sœurs, j'ai dit, quand on lit les Écritures, Dieu ne soit béni. Il te dit une chose, regardez une chose, il dit, dans je crois que c'est dans l'Ésaïe, l'Ésaïe 59. D'abord, plus haut, il dit Mais euh, si l'on forme de complot Amen. contre toi, là, si l'on forme de complot, ça ne viendra pas de moi. Est-ce que, est que vous comprenez d'abord Il dit Ça ne viendra pas de moi. Ça dit, si ça ne vient pas de Dieu, tu dois avoir les déçus. Vous, vous voulez qu'on les lise Regard, Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Que Dieu te bénisse. Ésaïe 59, regardez bien. Mais bien sûr, c'est pour ça que toi sois tranquille. Seulement tu dois savoir où tu es avec ton Dieu. La production que tu as, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Regardez bien. Ésaïe 59, je pense que c'est cela. Voilà. Et, et, et ça, c'est important pour toi. Oh, il est bon, notre Dieu. Ésaïe 59. Voilà. Voilà. Voilà. voilà. Et c'est cela. Oh, je suis en 60, pardon. J'étais dans le 60. Oh, je... Parce que je ne me voyais pas bien ici dans la Bible. Enfin, bon. Alors, il dit. Ah. Il y a des questions de ce que question allez okay, Attendez, pardon, oui, attendez, je le, le problème, c'est que si, il y a, mais, euh... mais que voilà, que, c'est quand tu es stérile, voilà, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Euh, 54. Mais comment j'ai dit 59? C'était quoi cool dans 59? <rire> oh oui, 52. Peut-être <rire> qu'il y avait quelque chose d'autre. Dans... Nous prenons 54. 50, 50, 54, hein. Mm. Voilà, merci. Oh, que Dieu te bénisse richement. Ah, Voyez-vous comme ça quand on écoute des kilomètres, C'est une joie. C'est cela, oui, hein. Ah ben, voilà. Voilà, oh, voilà. Isaïe 59, 50... oh. 54. 54. Hein? Le verset 14-1. Il oh. dit Tu seras fermé par la justice. Alléluia. Et puis il te dit Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien. Amen. Et ça, c'est à toi, frère. Amen. Ça, c'est à toi, ma soeur. Il s'adresse à toi, Amen. ton Dieu à toi. Amen. Pour qui tu prends tout le risque Pour qui tu dis, Seigneur, peu importe ce qui peut m'arriver sur la terre, mais pour toi. Parce que, frères et sœurs, je ne sais pas, quand j'entends parfois comme que je dis, Seigneur, vous, vous, vous remarquez, je dis, Seigneur Jésus, quand je peux voir nos frères qui viennent, vous comprenez. Qui sont là, que le Seigneur les, les bénisse. Vraiment, qu'il les bénisse richement. Dieu nous instruit aussi. Faire des kilomètres comme ça. Et puis dans la condition que vous pouvez mais prenant tout cela pour pouvoir venir et toi qui es assis juste à côté. que Dieu nous aide. Nous savons que nous avons des frères lorsque nous combattons même les moments difficiles ils sont avec nous. Ah oui, ils sont avec nous, c'est vrai. Vous avez remarqué dans les Saintes Écritures que Dieu nous aide, qu'il nous accorde les secours le soutien, et les soutiens, et qu'il nous prions à ah, qu'il nous aide, parce que vous savez, nous remercions Dieu de nous avoir donné des frères, Amen. nous avoir donné des sœurs, Amen. nous avoir donné des fils et des filles de Dieu qui, de tout leur cœur, effectivement, qui, qu'ils neigent, qu'ils qu il, vantent, qu'ils sont toujours accrochés à la parole de Dieu. Il dit donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Il dit, « Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Ça, c'est la parole que vous devez toujours garder en vous. Amen. Amen. Et puis, il continue en disant, « Mais si l'on forme de complot, Amen. que ce soit au travail, que ce soit par tes collègues, que ce soit dans quelle dimension, que ce soit par les soi-disant tels tel, tel, tel. si l'on forme des complots contre toi, toi, il dit, « cela, Cela ne viendra pas de moi. » <rire> Alors il te montre quand ça ne vient pas de moi est ce que toi tu dois être donc dans, dans la paix Il dit mais quiconque s'éligera contre toi Vous suivez très bien Il tombera sous ton voilà donc, il va tomber sous ton autorité là. Et c'est ce qui est écrit mon frère et ma soeur ce que tu dois savoir, c'est c'est à, à toi que les seigneurs s'adressent. Sûr et certain. Parce que tu es un fils de Dieu. Il dit, nul ne peut venir à moi si ça ne leur pas donné par l'air. Mais c'est sûr et certain. Si toi, tu es venu à Dieu, Dieu ne pourra pas te lâcher. Ce n'est pas possible. Et nous continuons. Il dit, voici donc j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une âme par son travail. N'est-ce pas vrai Bien sûr. <rire> il a dit, oui, vous aurez des tribulations. Mais ne craignez point. Car j'ai vaincu le monde. Regardez comment il nous donne l'image effectivement de l'image. Des, il dit bien ici, voici, j'ai crié l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Donc, ce donner cela, écoutez bien, il dit, mais, mais j'ai aussi crié, j'ai aussi les destructeurs pour la briser. <rire> Donc, on peut bien former, fabriquer des arbres, effectivement. C'est cela qu'on comprend la profondeur de ces dieux, mon frère et ma soeur. Parce que, peu importe, c'est pour ça que... Non, je vais même pas parler. C'est pour ça que vous voyez, il a bien dit, effectivement, que j'ai créé des structures, pour, des structures pour la briser. C'est pour ça qu'on regarde plus bas, comment il dit. Regarde très bien. C'est pour ça qu'il dit, toute arme... Donc l'ouvrier peut donc Tout ce qu'on peut faire Toute arme forgée non, forgée effectivement contre toi Mais on peut les forger contre leurs ennemis Effectivement, il n'y a pas de problème Parce que je permets qu'il y ait des discussions là-bas Mais quand on va forger une arme contre toi Est-ce est que vous saisissez Amen. Donc on va forger maintenant contre toi Parce que même, même, même, même, même Même ouvrier mais Il va la forger contre toi Mais il faut la forger contre ceux qui sont des ennemis là-bas mais quand tu la forges contre toi, et que des bien de toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est à ce moment-là que les destructeurs, maintenant pour la briser, se met en place. Amen. Amen, Donc tu ne dois rien craindre, monsieur. Même les bombes atomiques. Frères et sœur, ce que, ce que nous nous devons comprendre, c'est aussi longtemps, que vous le croyez ou pas, c'est votre problème. Mais aussi longtemps que toi, fils de Dieu, toi, peuple de Dieu, toi, église de Dieu, vous êtes sur cette terre, il n'y aura pas la guerre atomique. Amen. Les maladies frapperont. Comme elle dit, j'ai créé l'ouvrier. Les maladies doivent passer. Mais pour toi, ni la contagion, c'est écrit sur le 91. Puisqu'il m'aime, Puisqu'il connaît mon nom, Amen. je les protégerai. Amen. Même si ça vient te fleurer, ça fleur. Oui. Et puis la guérison est avec toi. Amen. Vous savez, c'est comme si vous avez peur. Mais c'est vrai, frère. Amen. Vous ne devez pas avoir peur, mais c'est la vérité. L'écriture est vraiment vraie. Amen. Amen. Bon, maintenant, pour que vous puissiez être un peu, le Seigneur, notre Dieu, il est sage. N'a-t-il pas dit que je suis l'éternel, ton Dieu qui fait quoi Donc la maladie peut te frapper, mais il t'a donné déjà la guérison. Maintenant vous comprenez, c'est nécessaire. Parce qu'il faut que ta foi expérimente aussi la guérison. Mais il dit, toute âme faut contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire Toute âme qui est forgée contre toi, que tes collègues de travail, pour chercher à gauche et à droite. Vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu saches d'abord qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu sais aussi avoir un comportement, même au milieu de païens, pour qu'ils sachent qui tu es, effectivement, afin qu'ils craignent ton Dieu à toi. Bien sûr. Mais si on travaille, tu es tout fait tout tout, tout tout tout tout tout tout tout tout. Mais bien sûr que tu as ouvert une porte à l'ennemi. Bien sûr que tu vas voir les armes qui seront forgées vont arriver à atteindre leur cible. Ah, ah, bah, bien sûr que oui. Il parle de quelqu'un qui connaît sa position, qui sait qui il est. Oui, on peut avoir des faiblesses, mais on se redresse pas que tu te trouves là-bas, donc on va faire tout, tout avec eux, effectivement, et puis tu dis tout à l'heure, contre moi, ça sera sans effet. Mais non, tu, tu as déjà ouvert le, le car... la cuirasse, tu as tout laissé tomber par terre. Mais ils vont, ils vont bien. les flèches vont t'atteindre, monsieur. Amen. Amen. Vous avez entendu chapitre 6, de, de, de, de, de, de... Amen. Amen. vous suivez, chapitre 6 Afin de tenir ferme, après avoir tout si c'est comme on avait parlé de la plage, non Regardez cela, effectivement. J'étais malade, je suis guéri, alléluia, gloire à Dieu. Je cours vite à la plage pour le soleil. Est-ce que vous comprenez Non, monsieur. Dieu t'a pas guéri pour aller vite à la plage. Je dis, ne pensez, je répète encore, frères et sœurs, on peut aller à la plage. Ça dépend ce que vous cherchez à la plage quand même. Il ne faut pas dire, oh le frère, non, si vous avez le soleil là, le train là, prenez le train. On est tellement resté enfermé, il faut qu'on puisse voir. Et puis ça fait du bien quand on voit l'eau le, loin, ça change les pensées, ça libère les pensées. On pense pas à autre chose que de voir l'eau Alléluia, gloire à Dieu. Ça vous pouvez faire. On n'a pas dit que c'était mauvais, mais vous comprenez ce que je veux dire Donc quand tu es guéri, eh ne ben, laisse pas la porte ouverte à Satan. On je cours à la plage, la glace, les restaurants, j'ai fait tout à tout ». C'est ça le problème. Là, c'est sûr et certain que le lendemain, tu faire le bouca bouga qui revient. Mais c'est vrai, frère et sœurs. Les, les diables ne cessent pas mieux. Parce que les démons qui est sorti là, il n'a pas encore trouvé l'endroit. Ah oui, <rire> il te guette hein, pour trouver encore une petite porte. Mais tu dois rester ferme. Seigneur, tu m'as guéri, gloire à toi. Tiens-moi encore ferme dans la foi, que je puisse encore bouger la bonne santé, effectivement. Ah Seigneur, peut-être que j'ai envie de respirer un peu l'air frais. Mais l'air frais, dans le sang de l'air frais. Il n'y a pas de mal. Vous comprenez? On peut respirer l'air frais, mais quand c'est l'air, de l'air, ça, vous comprenez qu'effectivement, que là, c'est un, alors, ici, le, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, regardez encore ce qui est merveilleux. Il dit, toute langue qui s'élèvera, où c'est, en justice contre toi. J'aime Dieu. Donc, <rire> tu as accusé en justice. Donc, toute langue qui... Écoutez bien, hein, Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu la condamneras. Amen, amen, Mon frère et ma soeur, en tant que fils et fille de Dieu, vous avez l'autorité. Amen. Parce qu'il a dit, si votre foi est comme un grain de vous direz à cette montagne, autour de là, qu'est-ce qu'il va faire oui, bien sûr. Si un patron vous crée beaucoup trop de problèmes et que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait et vous avez, vous priez et vous sentez que le Seigneur vous dit Lève-toi. Parce qu'il faut être sous cette onction-là. Maintenant, dis un mot au patron. Bien sûr. Tu laisses moi le patron. Tu dis, Patron, à partir d'aujourd'hui, cette entreprise n'est plus à toi. Donc, je, je te dis. Oui, écoutez bien. Je te retire de cette entreprise. Tu restes tranquille. Il va dire, mais tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Je viens de dire la chose. Je n'ai pas dit que demain, elle fait ça au bureau. Hein. Non, j'ai dit sous l'onction. Sinon, on va entendre, il y a des gens dans les entreprises qui cherchent des patrons. Non, non, J'ai dit bien sous l'onction. Vous sentez conduit, effectivement. Vous sentez cette autorité qui vient. Vous dites, mais dès maintenant, patron, tu n'es plus mon patron. Et tu, ne, tu ne seras plus à, à, à cet endroit ici au travail et tu dois partir. Il va rire, il va se moquer. Mais trois jours après, il ne sera plus là. Le conseil d'administration va se réunir. Il me dit, bon, t'as vu incapable. On met à la porte. Mais pourquoi Mais parce que tu as dit. Ça, vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous avons cette autorité. Je n'ai pas dit maintenant qu'il allait maintenant dans les bureaux pour le faire. J'ai dit, mais c'est pour que vous compreniez que les gens pensent parfois qu'on peut faire faire n'importe quoi aux enfants de Dieu. Alors que nous avons l'autorité. Mais c'est pas parce que nous avons la miséricorde de Dieu. Mais c'est vrai. Nous pouvons dire une chose et la chose se fera. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous regardez et dites, mais c'est la vérité. Vous pouvez dire la chose et la chose va se faire. Et Dieu va faire. Même quand vous arrivez à un certain moment, vous voyez que la personne vous crée, pour rien, vous crée pour rien du tout. Tournez simplement, vous baissez la tête et vous vous relevez. Et vous demandez à Dieu. La chose change. Mais ça, il faut aimer les Seigneurs. Parce que le Saint-Esprit du Seigneur va te conduire à pouvoir savoir à quel moment, parce que ce pas que quand tu es en colère contre quelqu'un, maintenant je dis que tu vas quitter le travail. Toi, mon collègue de travail qui me fait mal, je vais tout le temps, tu me critiques, demain je dis, dans trois jours, tu pars du travail. Donc, c'est peut-être que Dieu est en train de pouvoir t'éprouver aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'attendre le moment où l'onction va dire quelque chose de sentir, que je suis dans la chose, dans la communion avec Dieu, avec des sentiments, et vous sentez l'autorité. Alors vous dites la chose, et ça se fera. Amen. Et comme ça, vous pouvez voir qu'effectivement, vous savez, <rire> c'est incroyable. J'ai toujours dit que, ne prenez pas mal, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est quand même extraordinaire. C'est pas facile pour moi, j'ai dit, mais mon fils Jacob, Dieu l'aime beaucoup. Amen. Oui, oui, oui, non, je vous dis, vous, vous j ai dit, j ai, <rire> Dieu aime mon fils Jacob beaucoup. et Je crois qu'il console sa maman. Chaque fois que mon fils a des problèmes, hein, quand on veut le chercher, toujours la même la personne qu'on trouve d'abord, c'est bien moi. On, on se trompe parfois même dans le nom de dossier et on, on me prend moi. Donc c'est pas une fois. Hein. Et bien, comme bon, aussi il porte aussi mon nom, mais bon, prénom différent. Gloire à Dieu. Et, et on, alors on, on se trompe de personne. Et on, on vient chercher pour moi. Et quand on me cherche moi, et qu'on arrive là, il dit, ah oui, mais bon, l'affaire est réglée. Il dit, réglée. réglée pour... Mais je vous dis la vérité, frère et soeur. Régler pour lui. Donc, parce qu'on a eu à pouvoir voir la personne sur moi, quand j'ai trouvé, je dis, Seigneur, ici, moi, je ne suis pas dans la chair, dans la... Il dit, mais euh, euh, euh, il me pose des questions. Moi, j'explique les choses, il manière ou Et je ne pas, tout en parlant, je vous dis la vérité, hein. Tu as dit toute l'homme qui se en justice contre toi. Tu la condamneras. Pendant qu'il parle, moi je condamne. <rire> C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, ah, là, là, je condamne. Et puis, et puis il dit, il bon, y a autre chose. Est-ce qu'il y a encore de... Il n'y a plus rien. Est-ce que tout va bien? Oui, monsieur, tout va très bien. Et pour les dossiers, il il n'y a plus de problème. Et je sors. Sans problème. Mais c'est vrai, Dieu veille sur nous. Amen. Il te rappelle l'écriture. Il te dit voilà ce que, je vous dis la vérité, frère et soeur, Il te rappelle l'écriture, effectivement. Et tu vas, tu vas en paix. Tu sais qu'il sert, tu sers de bouclier pour quelqu'un. Et que Dieu, c'est comme cela. Mais c'est la vérité, frère et soeur, Quand Dieu aime, je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer. Et parfois, j'ai dit, mais que ton nom soit béni. Amen. Tu aimes, tu conduis, tu sais ce que tu fais. Nous, alors nous terminons. L'écriture dit, mais écoutez bien, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se en justice contre toi, tu l'as. Maintenant, écoutez bien, il dit, mais tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Donc quand vous, vous servez Dieu, de tout votre cœur, soyez en paix. C'est pour ça, ne partez pas n'importe comment. Je vous dis, je vous ai aussi rendu témoignage ici, effectivement, aussi en rapport avec moi, ma situation avec les, les, les administrations ici, ainsi de C'est moi qui disais à l'avocat. j'ai pas mis l'avocat comme si c'était le super, non, non, non, non. faut pas mettre la confiance. Non, je, je, je vous dis, Dieu mettez-moi, je lève mes mains, ce que je sais, mettez-moi. C'est le Seigneur qui me disait ce que je devais dire. Et ce qui était merveilleux, c'est que quand il te dit ça, et tu vas dire à la personne, tu vois que la personne ne peut même pas bouger. Je lui dis, monsieur, voilà. Il dit, monsieur du fessier, il n'y a plus rien, c'est pas possible, on ne peut plus rien faire. Je dis non. Voilà ce que vous devez faire. Écrivez comme ça. Là, là, là, là, là. Il me regarde, je lui dis, vous voulez que vous écriviez. Je vous dis, frère, ce n'est pas un endroit pour pouvoir jouer. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors, vous, vous écrivez ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Que monsieur du fessier a dit ça, ça, ça, ça, ça. Ça, Dieu m'avait dit. Je lui répétais, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ah, monsieur ça. dit non, envoyez. Il dit, mais vous voyez Il dit, il dit, il dit envoyé envoyez. Il dit, ok, comme vous me le dites, je vais envoyer comme ça. Eh bien, lorsqu'il a envoyé, ça a changé les circonstances. Et pour ça, quand vous avez un problème, quand vous avez un avocat, ne mettez pas la foi. L'avocat va faire. L'avocat est un, un grand avocat. Je cherche les grands bâtons. Je cherche les grands bâtons, si c'est bâton. Ou bâton. bâton. Oh, ils ont des bâtons. Des grands bâtonniers. Oh, mais je les respecte. hein Non, moi, moi aussi, j'ai des avocats, avocat, oui. Mais moi, je n'aimais pas la foi dans l'avocat. Non, oh, j'ai la foi dans les grands avocats. Si je ne l'avais pas, les choses étaient différentes. Donc, avant d'aller voir l'avocat pour qui j'ai du respect, j'aimais d'abord la foi dans les grands. Et les grands, votre avocat, il va m'inspirer les paroles que je dois dire, effectivement, et tu, parfois une... enfin, ils sont là, ils disent, mais comment on va faire d'abord, la situation a... est tellement compliquée, bon, euh, et si vous commencez par ça, par là, par là, par là, ah, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé comme cela. oui, moi non plus, mais, <lumsy bassorisation> nous avons quand même eu la pensée, si on commence par ici, ça va marcher, amen. et on commence par là, et ça marche, amen, amen. parce que qui connaît les pensées des hommes, qui sait comment je vais changer les choses, ayez toujours confiance, et foi en ces dieux, amen que le Seigneur vous bénisse Les vous